coordinatrice énergie. Je m'occupe de tout ce qui est gestion d'énergie, donc euh, le, suivi, euh, euh, le suivi des consommations, le suivi des compteurs et la répartition des consommations par rapport à la facture. Euh, après c'est aussi un suivi euh, pour voir euh, quel atelier a consommé plus ou moins sur, telle, fin, sur quelle période et voir comment on peut essayer d'améliorer, enfin euh, en continu, la performance énergétique de l'entreprise. Et ça permet aussi de communiquer euh, sur une démarche écologique et environnementale de l'entreprise. Là, par exemple, on a diminué la consommation électrique par tonne de produits finis de 1,5% entre 2013 et 2014, et on a diminué les consommations d'eau encore ramenées à la production, donc en mètre cube par tonne, de 6% entre 2013 et 2014. J'analyse euh, les compteurs et je fais le lien avec euh, les actions qu'on a mises en place. Donc, euh, par exemple, si on a installé euh, un, un variateur de vitesse euh, sur une grosse puissance à telle date, je vais regarder euh, si on voit dans le suivi de, de, des compteurs, euh, si on arrive à chiffrer euh, le gain lié à la mise en place de l'action. Et après, ça peut être aussi euh, l'analyse des dérives euh, et de voir à partir des dérives euh, comment on peut agir euh, pour diminuer les consommations. On a organisé des réunions d'information avec euh, les équipes en production, les gens des, des bureaux, etc. pour expliquer la démarche et les intérêts pour l'entreprise euh, de mettre en place une démarche euh, de gestion des énergies. Et après, ça passe aussi par euh, des affichages de sensibilisation, d'essayer de chiffrer par exemple euh, une fuite d'air comprimé, qu'est-ce que ça représente en euros au bout d'un an ou des choses comme ça.